Pour pouvoir étudier plus avant l'extracteur à contre-courant, nous allons avoir besoin de mettre en place un double système de notation. Alors, on va définir le débit massique total, les débits massiques totaux, donc L et V, exactement ceux avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent, et les titres massiques, petit x plus petit y, exactement comme on l'avait fait également jusqu'à présent. Et on va définir en plus des débits massiques hors soluté, que l'on notera L majuscule en écriture manuelle comme ceci, et V majuscule de la même manière. Et puis on va définir les rapports massiques grand X et grand Y. Alors, le titre en soluté dans un raffinat, par exemple, eh bien c'est la masse de soluté dans ce raffinat divisé par la masse totale. Le rapport massique, lui, c'est la masse de soluté divisée par la masse totale hors soluté. Pour pouvoir fonctionner avec les débits que l'on a définis, qui sont des débits hors soluté. Et donc, du coup, eh bien, on va pouvoir combiner ces deux définitions et voir que grand X, eh c'est tout simplement petit X sur 1 moins X. Et en réarrangeant, on peut obtenir l'expression inverse, petit X, c'est grand X sur 1 plus grand X. Et évidemment, exactement de la même manière, on va pouvoir expliciter le lien entre grand Y et petit Y. Alors, on aura besoin de ces équations lorsqu'on va vouloir passer d'un système de notation à l'autre. Alors, voyons donc ces deux systèmes de notation. Alors, on va commencer par celui dont on a l'habitude jusqu'à présent. Donc, j'ai représenté ici mon extracteur à contre-courant, avec les notations habituelles donc sur les débits et titres au niveau de la solution, au niveau du solvant et également au niveau de l'extrait et du raffinat. Alors, on va aussi se fixer les notations à l'intérieur de cet extracteur à contre-courant. En fait, cet extracteur à contre-courant, on va le découper euh, par la pensée en plusieurs étages. Et chacun de ces étages va avoir des flux entrants et des flux sortants. Alors, si je prends un étage quelconque numéro i ici, eh bien, eh pour bien se souvenir de ce système de notation, il faut se dire que les flux qui sortent de l'étage porte son numéro. Donc, par exemple, je vais ici avoir un flux d'extrait qui sort de l'étage, qui va avoir le numéro de l'étage. Donc, ça va être un grand VI. Et puis, le titre, c'est ça, petit YI. Et de la même manière, côté Raffina, le flux qui sort, ça sera grand LI, et il aura un titre petit XI. Alors, si on observe euh, les entrées sorties, on comprend rapidement que ce qui va rentrer dans l'étage... Donc l'extrait qui vient de l'étage d'en dessous, euh, ça va être un grand V plus 1, y plus 1, puisqu'en fait on voit que ça diminue pour arriver ici à un numéro 1. Et puis, bah, dans le sens inverse ici, on va avoir un li moins 1 et un xi moins 1. Donc voilà pour les notations de, de ce qui va se passer à l'intérieur de la colonne, dans le système de notation dont nous avions l'habitude. Alors, on va avoir ben, l'exacte correspondance avec le nouveau système de notation qu'on a défini, donc avec les débits hors soluté et avec les rapports massiques. Donc ici, au niveau de la solution, ben, on va avoir un débit hors soluté qu'on va noter LA et un titre massique, un rapport massique, excusez-moi, grand XA. On va avoir au niveau du solvant un VA et un grand YA. Et puis, euh, exactement en correspondance hein, avec ce que j'ai euh, sur le schéma de droite, on va avoir ici un grand V1 et un grand Y1. Et ici, un grand LN et un grand XN. Alors, il va falloir vous familiariser avec ces notations parce que nous allons les utiliser à plusieurs reprises dans la suite.